de la Côte d'Ivoire. Nouveau maillot de la Côte d'Ivoire. L'éléphant de Côte d'Ivoire. Le pays de Félix Oufoué-Boigny. Le monsieur qui a payé des études. <rire> Donc Le monsieur Félix Fouet-Boigny l'a payé des études à une grande génération. Il leur a offert des études en Europe, aux États-Unis, partout. Et il y a quelques dizaines d'années de cela, ces personnes sont, Dieu merci, revenues au pays et ils sont au pouvoir. Et voilà Ivoire, t Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme. Oui, on est fier. Peuple béni. Le maillot est où <rire> Peuple maudit. <rire> bon, je me remets au travail. Je vous explique. On sait Puma. Je pense que Puma est très respecté et très respectable. Je ne crois pas que ce maillot, la confection, le design de ce maillot soit... L'idée est l'objet de Puma. Je ne crois pas en aucun cas. Puma peut pas faire ça. Puma peut pas nous vendre une telle bêtise. Regardez les anciens maillots. Dans tous les anciens maillots. Je vais cliquer sur image. Regardez tous les anciens maillots de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ils nous ont toujours proposé quelque chose de beau, de mignon, de sexy. Voilà. Mais cette fois-ci, je pense que Puma a manqué de concentration et nous ont proposé ce gros bordel. Un gros bordel qui n'a même pas de nom. C'est un maillot de perdant. Ce maillot, c'est un maillot de perdant. Ce n'est pas un maillot de victoire. C'est un maillot de lâche. Et puis, moi, j'espère que ce n'est pas vous. Et vous allez démentir que ce n'est pas vous qui êtes à la, à la base de la confession de ce maillot. Il est moche. Je le trouve moche. Il est vilain. Éclate. Les autres maillots du pays, même Congo. Le Congo qui est un beau maillot, c'est pas mal. Je peux dire Sénégal, maillot de foot, oh, le Sénégal, oh, c'est pas mal. Voilà, regardez, ça sort, j'ai internet au début ne vous inquiétez pas. Bon, Sénégal, c'est pas celui-là, il n'est pas à jour, il n'est pas beau du tout, celui-là. Voilà, je pense que c'est celui-là qui est à jour, il n'est pas mal non plus. Sauf, la Côte d'Ivoire détient actuellement le record du plus vilain maillot, malgré nous sommes des organisateurs de la CAN 2023. Le maillot, il n'est pas beau, le maillot, il est vilain. Il est moche. Et c'est la personne qui a... Est-ce que la personne qui a choisi le maillot là-même, il a dit Il a pas de style. Lui-même là, si ça tenait à lui on va porter veste pour jouer. Qui a fait ça On va porter veste. Nous va porter sac de maïs. Nous va porter sac de maïs ou bien sac de riz, ils vont jouer ces buts des temps. C'est la première fois qu'on sort un maillot. Vous voyez le maillot même en photo, c'est pas en photo, c'est pas joli. Voilà, en photo, c'est pas joli. C'est pas quand ça va être sur nous que ça va être joli. Franchement, le maillot est très, très, très vilain. Et j'ai vu des designs de certains maillots. Je dis pas que ce maillot est vilain par rapport à des designs que certains artistes ont designés. Non, soyons concrets et réalistes. Ce maillot, c'est un morceau de tissu de panne. Baoulée. Même que même mes petits frères qui sont au village là-bas, tu leur donnes ça, là, ils vont pas porter. <rire> vont jamais, ça, tu leur donnes vos preuves pour aller au champ. À qui qui va porter Bon, malheureusement, les éléphants, ce c'est pas à eux de décider. Ils sont obligés, ils sont là pour porter. Ils vont jouer, ils vont prendre leur argent, ils vont partir. Ils sont pas là pour... Ils s'en foutent. Déjà, s'ils ont abandonné leur frère, s'ils viennent beaucoup dans des difficultés, et c'est que ce pas le maillot, là, ils vont parler. Bref, le maillot, il est super vilain. Je vous ai expliqué.